Par nous. Et qui ça qui rivait Jodia dans coup Depuis quelque temps, nous connaissons que M. Savienyo apprend le large, il apprend territoire, il apprend plusieurs et longueurs d'avance sous autorité qui t'aimer dit nous et ça m'a toujours dit le chaque jour faut gang le la monter nous tuer dans l'œuf tuer dans l'œuf les dit les petits poules dans œufs ou pas même quitter pour la soutie, ou tout Tué pendant l'an dans ça ça aurait tué dans l'œuf là pas quitter le grandi, pas quitter le poussé. nous songe ça vient c'était quand même un gros groupe gang armé et nous tabra le la disparition doudma qui était chef gang ça mais malgré Oudma te disparu et gang nan te considérablement dans effectif et dans la force de frappe li, la police, pas de jam, malgré gang sa vienne, montrer et prouve faiblesse li, la police, pas de jam, kèmbe nan, et goumè même pour capable éradiquer gang sa, gang sa vien. Pas gay force à te fait. Mm -hmm. Parce que la police probablement te croit que tout va bien et que yon pas de poursuivre ensemble d'opérations que ont été mené entre guillemets pour yon te capable de gang ça. Et dit, depuis gang a monté dans le pays, yon yon un seul moun, on dit plutôt deux mouns. Le directeur départemental et de la police d'ENIP n'a pas les époques ça maturé. et n'a pas les tout de commissaire gouvernement Jean-Ernest muscadin qui était démantelé gang chalon. À part de ça, pas de aucun gang qui rivait démantelé. Au contraire, c'est donné à donner d'un coup de jongeon en d'un pays. Information vinjouen, la police comme quoi geyen bandit, kap bay problème dans zone li en et et tentative gyo ap fait de temps en temps pour yo marcher sous commissariat Information rivé vinn jouen direction départementale police là Information rive tout dans arrondissement saint nan commissariat et puis Negiu mandé pour andibeyi s'ouvler ou bien eh babacop nous toujours aimer di bacop bacop c'est renfort ou bien équipe hudmoktela pour yo capable engager combat pour yo déloger bandiou et de fait tabral gagner plusieurs policiers hudmo et te même as même des policiers administratifs, tout, qui ont été engagés dans ça pour être capables de mener, de faire intervention ça. Moi, toujours dis il y a une grande différence entre une intervention et une opération de police. Une opération de police, c'est quelque chose de planifié. Mais une intervention, c'est une situation gagnée. Et puis, ils ont demandé, Udmo, ou bien Boyd, Algérie, situation de ça. Mais, ce qu'on appelle l'opération, c'est quelque chose de planifié. Et ça fait nous dire, les gens dit on fait 1400 opérations, 1300 opérations, mais ce n'est pas fait comme ça. On sait pertinemment ce qu'est une opération policière. Oui. Effectivement, les gens qui ont arrivé, les gens ont arrivé, ils ont à dans ce premier temps. bataille yo gommé. Monsieur, ils ont allé. yo ont quitté l'espace parce qu'ils ont été venus, ils ont été débarqués. Et puis, il y a un coup de situation difficile. Après ça, calme, il un calme, apparent qui plus ou moins là, nous et eh, zone 11h midi, 2h, c'est un moment ça justement que l'on retourne. Tout le combat fait, il y un policier. D'ailleurs, son policier DCPR, ça veut dire son policier, qui a affecté à service circulation. Yo mende toute police ça yo pour y al mais parce que situation est difficile. Nèg yo fit plus ou moins évacuer bandi yo. Situation paraît comme comme calme mais son calme apparent. Et puis yo commencé à à les machine, faire machine l'entrée. Mais entre-temps, et c'est là je de moi-même dit tête moi Question gang qui vient là, et me voulait de ça puis devant Valestin avec Juno. Question gang ça a développé là, n'est pas a fait la police. La police ne peut pas gérer ça. Moi, te printemps, pas de l'intervenir. pour qui ça? Moi, ça arrivé déjà. 15 mars 2021. Le Nèg, 5 secondes, dans le village, assassiné 5 policiers. Moué, t'es, oué, ça arrivé, moué, faire oué, moué, mende avec Juno pour yo commencer mission. Parce que, m'pavle déranger rien rien. Et là encore, je vous parle, je suis extrêmement prudent, parce que, des bagayes que, m'pavle même obligé à dire. On calma par un, e mm -hmm. e on a commencé à faire circulation, Mais où on est policier On a vigilant. Et puis c'est pendant que comme ça. Et puis on a l'air de Plus de 30 de l'arrivée. On a l'air de l'arrivée. On a un long, l'arrivée. On a ouvert les et ça a choqué certains policiers. C'est parce que un policier a tiré sous la police, ils ont marché sous sou la police. Au final, en faiblesse, ils ne viennent pas assez de munitions. Là, parle de policiers. Ils sont caché dans un dispensaire. Ils sont rentrés dans un dispensaire. Si je suis capable de permettre que des gens qui ont image dispensaire, la, côté que nous avons criblé dispensaire là avec balle ça veut dire que nous m'a pas ça et justement m'bref faire regarder ça et n'a pas possibilité pour que nous wè sous sous tripotail la caille tripotaille pendant m'a dit ça et et tripotail et monsieur et gien ba de et c'est géré pour moi rapide merci en pile OK on regarde ça si so, vous avez la journée, vous avez le dispensaire. Vous criblé le dispensaire comme si vous fait avec une rage. Vous yo fait avec une détermination. Vous avez dit hier c'est un mac réserve munition Est-ce que vous avez dit ça hier Est-ce que nous avez hier Vous avez nous dans tout côté munition c'est mac van a munitions. C'est MAC qui réserve. Ça veut dire que je me hier soir. Je que MAC réserve. Dans la base de dans cap MAC belle réserve munition. Hier soir, je ça. Hier soir, je dis dit ça. Que c'est MAC qui a une réserve de C'est MAC qui a acheté MAC qui une une cellule, gon groupe, 20 munitions, c'est dit plusieurs fois. Puis Les policiers sont en train d'en policier. policier qui levé deux mains. Il y yo policier quand même. Malgré le fait levé deux mains, dans début émission. Moi même, j'ai un micro. Même, tu cas, bien l'autre bagaille. tout. Mais, présentement, c'est le micro que j'ai. Mais, moi mais, même, moi suis un citoyen haïtien, même j'ai tout le monde. Donc, on toujours dit, je ne peux pas déranger aucun bandit. Je ne peux pas déranger aucun bandit. Même j'ai... Les policiers pas dérangés. Mais qui sont les policiers qui dérangent un bandit Au contraire, c'est eux-mêmes qui décident qu'on en face pays et l'État. Il mm y -hmm. a des policiers, qui le fait, qui dépose les armes qui le fait. nest a criblé monsieur. Et selon l'information, le dernier policier qui était pris en balle, il était couru l'hôpital à la qui qui fait qu'on a que le monsieur mourut à l'heure. là. Les yon fin, pren policier yo, mais pas blé, l'autre sacré yon, pas à camper, yon oblige de désengager. Ça a peut-être une heure depuis que le commissariat y a recevoir un fort un fort Ça, c'est si une heure. C'est une heure, ça yon là. Avant de montrer, 7h45, 7h50, c'est le ça soit rivé. Nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Bandits, yo, gang yo, connectés à l'autre. Et clair, tu es policier, prends uniforme, prends âme. Je reprends. L'objectif est clair. Tu es policier, prends âme, prends uniforme. Parce que le boss veut s'installer. Comme président ou premier ministre à la place, place d'Ariel Henry. Vite l'homme dit clairement il faut joindre le pouvoir. Il dégoumé à tout Andri, Michel André il dégoumé à Ricard Pierre. Il était collaboré à Nenel Kassi. Donc, si il y a besoin, peu de temps, il le mener. Il y a fons, toujours tion. en conversation, il <coughs> a besoin de parler de l'Alchita dans la caille Jean-René Senatis. L'objectif que lui-même était gagné même Jean-René Senatis, c'est de gagner pouvoir. Aujourd'hui, il comprend très mal que tout le monde un pouvoir et que lui-même a un ben pouvoir. Ouais. Il veut s'installer comme chef. Parce qu'il toujours dit que c'est politique là pour faire. Alors, Livre, Jolie, même bien, qui gagne là, et monsieur gagne en mode opératoire enragé. Yo tout connecté à Claude. Est-ce qu'on connaît que l'objectif de ça vient autour, c'est à connecter à l'écran. <cười> de temps en temps, ou va PC installé en bas et Saint marc Six policiers saillants, mouri jodi Quoi dit sommes di 13 information fait état de dernier qui était après soin dans l'hôpital, les perdu la ville. Et il y qui disparaît jusqu'à présent, qui n'a rage. qui a essayé de faire des contacts, mais il n'est pas où, côté l'IA. Policiers en 25 jours perdu la ville. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à la fin de l'année 2023? Bah, elle difficile en pile et nous pas capable de continuer avec pouvoir ça. Et Jean Stanley et Kadil, c'est même pas un problème de LB ce que ce pouvoir a un agenda clair monsieur un mon agenda clair que moi ne pas gang yo y projet un que moi ou même ou ignorer je ne peux pas demander ça à la police contrairement au bon monde qui dit faut que police démobilise non monsieur Mais un problème, il faut résoudre. C'est militaire qui a Et dernièrement, j'étais en conversation avec le directeur général de la police qui dit dans les réseaux sociaux. Yannick. Que la police mettait avis de recherche derrière. montait dans le commissariat de au prince Bon, parle à policiers, messieurs. Policiers, bon, dis non ma Nous disons, nous avons des pays. Et de fait, nous sommes comme policier. Nous entrons dans l'académie. Nous prenons des formations. monsieur. pour une une pause pour une seconde. Songez qui ça te dit dans l'académie police. La. avec sa vie. Et, nous connais quelle qualité humiliation que nous prenons. Parce que, nous avons en lieu et place d'être policiers, nous avons des autres professionnels qui gagnaient la vie nous honnêtement et mieux rémunérés que ça, la police. Mais nous choisissons choisi fait job sur Si Jodi, pays a trouvé la situation, ça. Si Jodi, Pétyonville trouv a trouvé la situation, c'est parce que quelque part, malheureusement, c'est group un groupe neg. baron pas de côté, te uniforme. Mais qui était supporté par des gens dans la police, qui mettait un gros groupe assassin dans le pays, il y a les 509. Que vite l'homme finalement vient réclamer, je comprends très mal aujourd'hui. Que même vite l'homme ça, avec gang qui exécute quatre policiers, même 509 ça, que a une coordination avec AYO ou un mouvement qui a en un 509, Je dis, c'est même vite l'homme ça qui mange les policiers. Yannick Joseph, était-elle un membre de 509 Qui a son dégât à l'Homme dans le mouvement 509 Tap Monte J'ai dit, nous fin produit. Nous fin produit. Vite l'Homme. Et j'ai je viens crier pour politique mourir. Et je mou regrette infiniment que c'est dans condition ça que nous sommes là aujourd'hui. Moi, je j'ai déjà tout dit.